Va aller euh, avec Zénia, qui elle aussi aimerait, aimerait bien être euh, à malikon sur sat Mais aujourd'hui, c'est plutôt son ventre qui a parlé. Elle est très gourmande et vous allez voir. Je crois qu'elle est encore au petit déjeuner. <rire> ah oui, oui. Tu nous ah, fais saliver. Petite tartine de bon matin, mais pas n'importe laquelle. C'est une tartine de ça rase, hein, parce que ce matin je t'emmène pourquoi je t'emmène ici Parce que c'est la chandeleur et je t'emmène découvrir les secrets de la crêpe et de la galette alors euh, j'ai choisi pour ça un lieu assez assez impressionnant parce que ici je suis dans une école de crêperie l'école de Patrick Leroic, euh, un maître crêpier qui va nous donner un peu tous les mm, secrets de la bonne pâte, de la, de la bonne façon de tourner ta crêpe, de la faire sauter parce que tu sais que ça porte chance et peut-être qu'on va comprendre aussi pourquoi on n'arrive pas à, à à, ré, à réussir pardon cette première crêpe dès le début à chaque fois tu sais tu, tu oui la tu, première elle est tu toujours ratée rates, là tu la tu, la, tu la retournes oui. et de ça voilà elle est toujours ratée donc euh, voilà mais le, le plus facile je pense que c'est de déguster donc ce que je te propose c'est que quand j'aurai fini tu te mon petit café, ton café et ma petite crêpe <rire> ah bah... Sacrilège <rire> bon. Caramel. Bah écoute, Xenia mmh, je ne savais mmh. même pas que il café. existait des écoles de crêpiers et de crêpières On va découvrir Merci. ça avec toi euh, tout à l'heure On va parler d'autres études hein, plus On va sérieuse. retrouver Xenia qui est à Saint-Nazaire Et oui elle nous parle de la chandeleur Elle va faire sauter des crêpes Ça nous fait du bien aussi d'avoir des rituels On en a besoin en ce moment euh, avec tous ces temps d'incertitude Voilà, De raccrocher au calendrier et de fêter des choses à la maison. Vous avez et oui, c'est <rire> ça. Alors moi, du coup, je suis une bonne élève. Je me suis déjà lancée dans la fabrication de pâtes à crêpes bah là, avec mon ami Patrick. Hein, euh, le, la, la vraie pâte à crêpes, la traditionnelle, c'est le froment. Ouais. Donc, les secrets d'une bonne pâte à crêpes. Alors, pour moi, des secrets, je veux dire, en fait, c'est toujours de faire simple avec des bons produits. D'abord, on va commencer par avoir... Alors, pour ne pas avoir de grumeaux le ou oui. moins possible, l'idée, c'est que lorsqu'on va tout mélanger dans notre bassine, euh, on va équilibrer le solide du liquide. Okay. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas mettre toute ta farine ici. Ok, donc j'y vais. Vas-y, tu mets toute ta farine. Alors là, on est sur de la T55. hein oui. Quand vous achetez de la farine ménagère T55, essayez de prendre de la bonne. Moi, mon petit secret, c'est que j'ajoute un peu de sarrasin. Ah, là, voilà le secret voilà. du professionnel. Je mets voilà. tout. Voilà, tu mets tout. Hein, c'est un petit peu au pif. Très bien. Là, nous, on est en train de travailler pour 50 crêpes. Tu vois, on va pouvoir éviter ah oui. les copains. Là. Ça, bah, c'est clair. Pour la première. Et puis ici, bah, tu vas creuser un petit puits. Un petit puits. Tu creuses un petit puits. Là, voilà. j'ai l'impression d'être dans une pub très connue. Voilà. Et puis tu vas ajouter ton sucre autour. Moi, je le fais truc. ça quand je, quand eh je fais manuel. Je voilà, okay. donc le solide. mélange tout ça ah, mélange hein. tout ça, voilà Ah ouais, donc en plus il faut avoir beaucoup de main quand même Et puis, c'est pas parce qu'on fait des, des pâtes sucrées qu'on va pas en mettre un petit peu de sel okay. Alors je donne les quantités, là c'est pour 50 crêpes On a 1,5 kg de farine blanche On a mis un petit peu de sarrasin dedans Moi je mets 300 g de sucre, okay. d'accord et ça, c'est la, la recette traditionnelle. Alors, chacun y va un petit peu de, de, de, de, son petit, de sa petite méthode, de sa petite manière. Moi, j'essaye de faire des, une pâte à crêpes, tu vois, qui soit équilibrée, pas trop roborative. Alors, maintenant, mm -hmm. ce que tu vas faire, c'est faire un petit puits. Ah oui, un petit puits. Mais tu vas battre un petit peu tes œufs quand même. Ah, okay. Tu vois, battre tes petits œufs. Là, là, on a mis 11 à 12 œufs. Ouais. D'accord Je rappelle qu'on fait 50 crêpes. Hein. Oui, c'est ça, c'est important. Voilà, Après, tu mets diviser, tout au milieu. Tu mets bien. tout au milieu. Là, là, là, là, voilà, et génial. Et alors, tu vas, tu mélanges en partant voilà, du centre, là, là, là, et puis tu, et là, vas, tu vas ajouter, ajouter ton beurre. De voilà, normalement, en équilibrant le solide et le liquide, wow, ouais. je vais tenir comme ça, tu vois. C'est Comment on fait pour ne pas avoir de grumeaux Et on, on va ajouter le lait, d'accord On a 3 litres de lait hors de Oui, <rire> parce que là, vu comment c'est parti, les grumeaux. Voilà, <rire> non, pense non, t'inquiète, on, on va y arriver. Ok, très bien. On va y arriver. Il faut il faut, il faut, il faut secouer, il faut fouetter pendant environ 1h15. Oui, c'est ça, 2 h Normalement, c'est 2h35. 2h35, c'est pas mal, oui. C'est-à-dire, en fait, il faut tout simplement. Normalement, tu devrais tourner ça comme ça pendant 40 jours, parce que tu sais que la fête des crêpes, c'est la, la fête des chandelles, tu vois. C'est pour ça on dit à chandeleur, c'est la fête ah ouais, des chandelles. On peut aussi prendre juste après Noël. 40 Et jours, tu brasses okay. Alors attends, là on est sur la pâte traditionnelle. Et on les manges en 40 secondes. Euh, de l'autre côté, je vois que tu as préparé de. de... Ouais. Il faut que tu as préparé de la, de la pâte alors, de sarrasin. Alors, de la, alors le sarrasin qu'on va appeler euh, galette de sarrasin ou crêpe de sarrasin. Ou ouais. euh, là, effectivement, moi je privilégie toujours une chose. C'est celle-là. On va, juste aller on là, on là, on va y aller. Hein. Celle-ci, on va, on la finira tout à l'heure. Donc ici, tu vois ici, je, je l'ai avancé un petit peu parce qu'il faut beaucoup l'abrasser. Donc ici, tu vas prendre ta bassine à toi, là. Attends, juste que, parce que c'est juste de l'eau, du sarrasin et du sel. Et du sel. Et après, ça va être... Euh... Voilà, le grand secret, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut, notamment en crêperie ou à la maison, faire de bonnes galettes de sarrasin ou crêpes de sarrasin, sarrasin, blé noir, c'est la même chose, ouais. bien sûr, hein, pour la petite précision, eh bien, il nous faut un très bon sarrasin. Eh bien, il y, a, il y a de très et bons meuniers. surtout un très bon coup de main. Oui, tu vas voir ça. Et aussi le secret pour tourner, bien tourner sa crêpe Et ça, Alam, c'est un secret que tu vas nous donner tout à l'heure. Un secret, je ne sais pas. Si tu as la patte, tu vas y arriver. La patte, je joue sur les mots. Si tu as la main, je vais tourner J'en doute pas, elle a la patte. Chercher. Elle a le petit coup de main. A tout à l'heure. Vous faites des crêpes Marie, Emmanuel Oui Julia – Oui, oui, oui. Ouais, vous avec les ça enfants, bien sûr. – Vous ne vous remuez pas pendant 40 jours, On va retrouver un autre métier, donc celui d'apprenti euh, crépier. Et on a Xenia qui a un tour de main incroyable. – alors, est-ce que tu vas réussir ta première crêpe Je prends un, un, un cours incroyable, oui. <rire> je suis en train de, de me lancer. Donc moi, j'ai pris la pâte à crêpe. Donc si je suis le maître, en gros, il faut prendre une louche. Le fameux ça, ça s'appelle un, un bilet. Un Et un donc, on met la pâte au milieu. Bien comme ça. Ok. Et alors là, c'est là que le bas blesse, parce que c'est ici que normalement, on tourne comme ça. Bien dans l'horizontale. Baisse, <rire> baisse, baisse, Ok. Best. Voilà. Ah oui, ah. d'accord. Ok. Ouais, c'est pour peux ça que les gens viennent toi à comment tu fais. Voilà, euh, voilà ça. regarde ici. On va si aller sur, fasse, le, hein. sur mon bilic à moi. Bilic, c'est en fasse. breton, hein, ça veut dire crêpière. Donc je mets bien au centre. D'accord Hop ah ouais. Là, je prends mon roselle. Et hop, vraiment avec légèreté. Légère J'y vais, je tourne, je tourne. Et je finis par une petite clé ah ouais, ici On tôt. voit l'élève, on voit le maître. C'est mon métier. Tu vois, vraiment, il faut faire la rotule ici et vraiment être très souple poser, tracter. Parce qu'en fait, on se dit, tiens, je vais faire des crêpes, ça va être facile, euh, ça, ça va être joli et digeste. Dans une petite poêle à la euh, maison, c'est plus facile. Voilà, Là, est on ça. est sur des crêpières professionnelles. C'est ça. Et c'est ce plus... que tu enseignes aux gens qui viennent ici Tout chez toi. Tout à fait. Ouais, ouais, complètement. Qui veulent se lancer, devenir crêpier, changer de vie, changer de métier. Et il y en a beaucoup oh, Bah, écoute, j'ai formé euh, plus de 450 crêpiers ah, depuis voilà. euh, 2013. Mais es, c'est unique euh, en France, son école Mais Non, non, ou... non, il y en a d'autres. Celui qui est unique, c'est moi. <rire> et celle qui est unique, c'est ma crêpe. Alors regarde, marge. regarde, là, on, si on veut bien la retourner, je ne peux pas faire le ninja comme le sarrasin. Tu vois, je vais la prendre comme ça, je tourne dans mes doigts, je fais la valse, je repose ici. Et là, voilà, c'est très joli. Et en combien de temps les gens, c'est vrai que c'est très joli, en combien de temps les gens euh, deviennent euh, des bons crêpiers alors, des bons crépiers, il va falloir des semaines, des mois, etc. Mais la technique, le, pour avoir le, la, la bonne technique, au bout de trois jours, moi j'ai des gens qui sont remarquables. Ah oui, là tu es en train de, te, de me dire que c'est pas maintenant que j'arriverai à faire une vraie Mais euh, par exemple, dans, moi, je, tu restes une heure avec moi et tu sauras vraiment bien tourner le sarrasin et le froment. Ok, alors le secret, donc, si j'ai bien compris, c'est oh, tu sais quoi je vais, je vais recommencer. Ah bah, tu vas recommencer. C'est de bien, de bien faire au centre ouais. et de bien positionner sa main à l'horizontale et de tourner comme... Voilà, euh, non, mais ça. tu vois, là, es, tu te mets comme ça, tu es vertical donc tu vas arracher. Ah oui. non, il faut que tu sois regarde il ne faut pas avoir peur. En fait, regarde, là, il y a 250 degrés, je ne suis pas prêt de me brûler. Okay. Tu vois donc ça. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'on peut rater parfois la première Ah, on a perdu Xenia, ça arrive. <rire> et oui, on est en direct, elle est à Saint-Nazaire, en train de faire des crêpes. Je pense que la caméra a dû chauffer à côté du, du bilic Bon, c'est pas grave, on continue. Euh, est-ce que... Non, est ah, si, tu es encore là Génial, je suis revenue oui. On perdu. <rire> bah oui. J'ai eu un petit coup de chaud. bah oui. Attends. Du coup, j'allais te montrer que j'allais enfin sur ma crêpe. Bah, bah, euh, quand dommage, quand on va le faire ensemble. Alors Allez, faire Chacun ensemble. de son côté. Je... Tu vas m'imiter. Donc une bonne est Parce qu'en plus, j'avais une petite surprise pour toi, Alain. Ah. Regarde là. Bien, ben, bien, bien, bien. Mets tout, ah. mets tout. Regarde. Tu hop. vas pas être déçu. Je vais écrire Alain dans ma crêpe. Non, vraiment, je vais... Avec des trous. Non, il paraît. Oh, c'est pas mal. Tu vois, regarde. Voilà. C'est tellement, tellement facile à faire. C'est tellement facile et c'est tellement <rire> joli. Il <rire> bon, y, y a aussi une autre tradition. C'est pas grave. L'idée, c'est que ça soit fait de bon oui, cœur oui, et qu'on soit content d'être là. Que de l'amour. Voilà. <rire> Finalement, c'est comme tous les gens qui viennent prendre des cours chez soi. Euh, ils se rendent compte qu'ils sont faits pour ça ou qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ils passent des bons moments. Ah, ça, ça, c'est le principal. Et il paraît quand même, parce que moi, je suis une... Une fétichiste, il paraît que quand on fait sauter les crêpes, ça part bonheur. Normalement, il faudrait mettre une pièce tant qu'à faire un leader dans sa poche. Bon, mais comme les pauvres, ils n'avaient pas de leader, et donc ils mettaient un petit sou. C'est quoi, je vais la faire nature. Triple salto. Triple salto, et elle aime. Si je reste, c'est que l'année va être... Non, si je réussis, c'est que l'année va être... C'est prêt, c'est aux 3, 2, 1. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est parfait. Donc Zenia va très bien. En formation. Voilà. voilà. Pas mal. Ah, oui. hein Allez. Voilà. donnez le Il faut, faut peut-être la retourner. Ah ci, oui. Il faut la retourner avec Ramel. Voilà, On ça. vous laisse. Elle là est tombée, c'est parfait. vous nous ramenez la cinquantaine mais de crêpes, bien hein, ouais, évidemment. Allez, à demain. À demain. <rire> bon voilà, si vous avez envie que Xenia vienne chez vous pour montrer aussi euh, votre savoir-faire, n'hésitez pas. Vous voyez, elle a le coup de main. Hein, pdl ensemble c'est mieux. .fr. elle viendra avec grand plaisir.